Bonjour à tous. Voilà donc une présentation de notre programme 21-22, un petit peu original cette année. L'année passée il n'y en a pas eu du tout. Donc cette année euh, il y en a une, elle est différente. Euh, on va essayer de, de faire au mieux. On a imaginé un, un, un, quelque chose d'un petit peu rythmé entre des, des présentations vidéo et puis des tables rondes. Donc euh, voilà, de façon à ce que... Donc une présentation un petit peu originale. Je ne vais pas être très long parce qu'on a un timing qui est un petit peu serré. Donc voilà, cette année, euh, après une année non particulière, on ne va pas revenir dessus, vous le savez, on le sait tous, euh, on a, je voulais juste vous, vous dire qu'on a un petit peu imaginé des formats différents euh, pour ces cours. Donc euh, l'Univa, vous le savez, ça fonctionne depuis des années avec... Euh, des cours de 6 à 9 ou 9 séances de 2 heures, toujours au même endroit, en général avec le même intervenant, sauf exception, puis des ateliers, des visites, des voyages. Cette année, on, on innove. On innove en, en, d'abord en capitalisant sur l'expérience que nous avons vécue un petit peu malgré nous sur les cours en ligne. Donc, on. On développe des cours en ligne et certains des cours ne seront proposés qu'en ligne, hein, donc il n'y aura pas de public. Et puis, euh, on a deux nouveaux formats. Euh, qui, donc, je vous invite à être assez vigilant sur notre nouveau livret. Hein, et si vous ne l'avez pas encore eu dans vos boîtes aux lettres, il arrive. Il a été posté vendredi, donc normalement, il devrait être arrivé chez certains d'entre vous. Euh, deux nouveaux formats, euh, l'un qui est un cours à quiz, euh, on a pensé que peut-être certains d'entre vous avaient envie de se tester après un cours et de, de voir ce qu'ils en avaient retenu, euh, de voir, euh, voilà, donc de jouer un peu aux étudiants, euh, donc euh, voilà, cours à quiz, donc il y en aura deux cette année, et merci aux intervenants qui ont accepté de, de jouer le jeu et puis, euh, il y aura un nouveau format aussi, qui s'appelle Controverse, où là, il n'y a qu'un qu cours cette année, mais on va le développer si ça prend, euh, qui sera avec euh, un intervenant qui défend un point de vue puis l'autre, parfois opposé. Donc là, en l'occurrence, ce sera Bruno Benoît, que vous entendrez tout à l'heure euh, dans la deuxième table ronde, et qui euh, défendra deux points de vue sur une question, puis après qui vous donnera la parole. Voilà. Donc, voilà un peu les nouveautés. Alors, dans le livret, il y a des petites icônes pour essayer de vous aider à vous y repérer par rapport à ces différents formats. Hein, donc, c'est en page 6. Donc, je vous invite à, à regarder les livret quand vous l'aurez. Euh, et puis, après, ces icônes, vous les retrouverez dans le dans le livret pour vous aider à repérer si c'est un cours qui n'est qu'en ligne, si c'est un cours en ligne et aussi avec la possibilité d'y assister en direct, entre guillemets, mais à distance, si c'est un cours avec quiz ou si c'est un cours euh, euh, type controverse. Voilà. Euh, alors, je vous préviens tout de suite que sur la fiche d'inscription euh, qui est là, il euh, n'y ben, a pas de controverse. Hein. Donc, voilà, la nouveauté, ça a parfois des inconvénients, c'est que on oublie de, de mettre nos nouveautés. Donc, euh, voilà, si vous voulez vous inscrire à la controverse, à quoi je vous encourage, eh bien, il faudra bousculer la fiche d'inscription et trouver une solution auprès de l'ELA pour, pour le faire. Voilà. Euh, euh, cet après-midi, on a prévu de vous faire participer à deux tables rondes animé par Gérald, qui nous a rejoint. merci Gérald, euh, deux tables rondes, et puis des vidéos. Alors ces vidéos, vous les retrouverez sur notre site, Clémence vous en dira deux mots, donc je n'arrête pas là-dessus, euh, des vidéos des différents cours. Voilà, je termine en disant que euh, l'Univa, c'est une, une belle équipe, c'est une belle équipe que j'ai la chance d'avoir rejoint en 2017, et à laquelle je, je reste associé au moins pour quatre ans, puisque le recteur m'a renommé, ces jours-ci pour quatre ans directeur de l'UNIVA euh, par contre c'est une belle équipe qui perd une belle personne qui s'appelle Laurence Carlen et que vous connaissez tous et qui va rejoindre d'autres horizons plus au sud de, de notre belle France donc un grand merci à Laurence qui, qui nous a bien accompagné donc vous avez particulièrement apprécié je pense l'efficacité pendant cette période un petit peu difficile c'est aussi des auditeurs, vous, qui êtes fidèles, qui êtes là. On espère vous revoir immensément nombreux. C'est des enseignants. Euh, il y en a un parmi nous, là aujourd'hui, que, que vous connaissez tous ou presque, euh, qui, qui nous est fidèle aussi depuis de très nombreuses années, François Boursier. Euh, voilà, c'est aussi des bénévoles qui viennent nous aider dans, dans notre travail d'accueil, d'accompagnement. Grand merci à eux, grand merci à eux. Euh, on a toujours besoin de bénévoles, hein, donc si parmi vous, il y en a qui se sentent euh, l'envie de venir nous rejoindre, euh, c'est possible, n'hésitez pas. On a besoin chaque année d'une dizaine et une douzaine de bénévoles pour être à peu près efficaces et vous, et vous accompagner au mieux. Euh, et puis, euh, c'est aussi les intervenants de cet après-midi euh, que je voulais remercier, donc, euh, qui sont venus exprès. Sophie d'Alboussière, vous connaissez tous Alboussière, bien sûr, c'est une mégapole, non, c'est un, un joli petit village dans l'Ardèche. Merci, parce que ce n'est pas une mégapole. Euh, Alboussière, François du Point du Jour, euh, mais François va nous quitter très vite, donc c'est pour ça qu'on va bousculer notre agenda. On aurait dû avoir Fanny Vérax qui fait le cours sur la transition écologique, elle m'avait confirmé sa venue. mais Et puis euh, on aura une deuxième table ronde cet après-midi avec Pascal Rioux, euh, qui sera bien là, je pense, Béatrice de Monterrat et Bruno Benoît, donc euh, cette table ronde aura lieu à 16h. Hein, donc on... On avait prévu de vous présenter d'abord euh, quelques vidéos de certains cours avant d'organiser de, de, cette table ronde d'une vingtaine de minutes, mais on, on change un petit peu notre agenda, on demande à Gérald d'être tout de suite au taquet et de, de lancer la table ronde sur la transition. Et bon, bonjour à tous vous connaissez peut-être, mais je ne vous parlerai pas vous Trégard le Charbon cet après-midi. C'est ma spécialité à l'Union. Alors, effectivement, cet après-midi, deux tables rondes, deux tables rondes sur deux thèmes euh, qui me semblent à priori très intéressants, et ce n'est pas parce que c'est Vincent Roudier qui les a choisis. Hein euh, deux tables rondes d'une vingtaine de minutes, même 20 minutes. Hein. C'est comme à la radio, hein. Donc on ne dépasse pas les 20 minutes. Donc, le privilège de l'animateur, c'est effectivement couper la parole, effectivement c'est un petit peu égaré, mais on les propose sur doute fort intéressant. Alors première table ronde. Première table ronde, les chemins de la condition rire. Comment ça va Et puis deux, deux invités, Vincent les a présentés. Sophie Bouquerel, que je présente très rapidement, somato-psychopédagogue, pour tout le monde des langues, <rire> euh, spécialiste de médiation et notamment de méditation de pleine conscience, c'est écriture. Sophie Boucheret, bonjour. Bonjour. Alphonse Borsier, déjà présenté, économiste, historien, je... c'est un pilier de, de hein, et, et le terme faible, euh, il assure un cycle de, de géopolitique et d'économie et il essaie de comprendre et de nous faire comprendre les mutations du monde. Ce qui n'est pas euh, facile, Alors c'est un observateur des phénomènes complexes. J'ai envie de dire, quand euh, je le vois, je l'écoute, c'est une, une espèce de spectateur engagé à la rénoir. Est-ce que ça vous irait François Boursier oui. Alors François Boursier, bonjour. Et nous devient voir Fanny Verax, euh, qui euh, interviendra sur un cycle sur les chemins de la transition écologique. Alors vous comprendrez qu'effectivement, là on a un pilier aussi qui vous manquait, mais avec la qualité des invités, pas de problème. Alors, les chemins de la transition. Essayez d'y voir clair, ce qui n'est pas évident. Alors je crois que la première des choses, c'est de se dire, mais c'est quoi les chemins de la transition De quoi parle-t-on juste la transition, ça signifie quoi Qu'est-ce que ça veut dire Alors, tout de suite, François Boursier, vous qui êtes là encore l'observateur du monde, les chemins de la transition, ça veut dire quoi Les chemins de la transition, ça suppose que on part d'un endroit, d'un lieu, pour aller vers un autre lieu. Euh, vu le contexte dans lequel on est, ce serait partir du monde d'où nous venons, le monde d'avant, pour aller vers le monde d'après, on a entendu tout un discours sur cette, cette thématique-là. J'ai souvent évoqué le fait que nous étions nous sommes embarqués dans une, une, une mutation, et l'idée de transition, c'est une manière de décrire la mutation anthropologique dans laquelle nous sommes. Comme moi, je vais commenter pour vous l'actualité au cours de l'année 2021-2022, je suis préoccupé de faire se rejoindre à travers les sujets que nous traitons des éléments qui éclairent cette, cette question de la transition. Il bon, y a, a l'idée d'abord que, comme le dit Pierre l'historien Pierre Nora, nous, nous sommes en train de vivre un événement monstre, c'est-à-dire un événement qui nous marque, qui nous a marqué et qui va nous marquer longtemps. Longtemps, nous ferons référence à ce que nous avons vécu depuis un an, un peu plus d'un an. Et, et cet événement monstre nous fait déboucher sur un océan d'incertitude. Donc quand on dit transition, euh, transition vers un monde de beaucoup d'incertitudes. Donc j'ai euh, ce questionnement-là. Le deuxième questionnement... Euh, que j'ai, c'est que... Mais ça, c'est une réflexion depuis de nombreuses années, qui a été... Notamment, c'est vrai, euh, j'ai accéléré, après avoir lu Laudato Si, sur ces questions-là, mais euh, nous savons, nous sommes de plus en plus convaincus euh, que euh, le monde dans lequel nous sommes embarqués depuis un siècle, de société industrielle, de consommation, euh, tout ce qu'on a mis en branle autour de l'économie, du social... Nous, nous conduit vers une impasse, vers une impasse, certains vont même jusqu'à dire vers une catastrophe ou une apocalypse, hein ça c'est des débats euh, qui sont importants et nécessaires, mais euh, nous sommes aussi préoccupés de cette question-là. Donc, Quand on dit transition, il y a l'incertitude dans laquelle on est et l'intime conviction que ça ne marche plus de continuer comme nous continuons. Il y a en même temps une invitation au mouvement incitation au mouvement, sauf que ça sera ma dernière réflexion sauf que quand on observe le monde dans lequel on est après un an de crise, à quoi est-ce que les gens aspirent quand on écoute, quand on regarde hein, c'est ce que j'avais évoqué déjà à l'éternel, ce pacte normal-ci, les gens aspirent à revenir à la normale, c'est-à-dire alors que nous allons les inviter à aller sur les chemins de la transition, vous avez un maximum de gens qui vous disent au oh. On va d'abord revenir à comme c'était avant. Puis après, on en parlera. Il y, a un peu de... il y a tout ça, j'allais dire, qui se Donc, sont... la transition à l'échelle du monde avec François Boursier. Fanny, qui nous a rejoint. Quelle belle arrivée. Quelle belle arrivée. Parce que vous êtes sur les cycles, vous êtes sur un cycle sur les chemins de la transition écologique et sociétale en cycle. Alors, tout de suite. Oui, la question est-elle, c'est quoi la transition On parle de quoi Alors là, vous êtes là, on vous écoute, si j'ose dire, religieusement. Oui. <rire> J'espère pas. Hein. Non, la transition, c'est amusant parce qu'il euh, y a des mots à la mode et puis les modes changent. Donc, moi, ça fait 10-15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Il y a 15 ans, on parlait de développement durable. C'était le grand mot à la mode. Euh, avec toutes les idées qui allaient avec, l'idée que c'était possible d'avoir une croissance verte et que donc c'était possible d'avoir un développement économique et social qui soit euh, durable dans un vue environnemental. On en est un petit peu revenu, il y a eu de nombreuses critiques faites à ce, cet idéal du, du développement durable, et donc maintenant on parle de transition écologique, et euh, politiquement, vous le savez, le ministère en charge de ces questions-là s'appelle bien le MTES, le ministère de la transition écologique. Alors, et solidaire Et solidaire, il, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il revient comme une chanson populaire, selon les années, C'est la solidarité est prise en compte ou pas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette transition euh, moi, j'ai envie de faire un petit détour par euh, une notion de philosophie morale classique. Qu qu'est-ce qu que la philosophie morale Parce qu'on n'est pas tous au courant. Hein. Euh, euh, C'est euh, la branche de la philosophie qui s'intéresse à comment vivre une vie bonne, qu'est-ce qu'une action bonne, qu'est-ce qu'une qu qu décision bonne, et en fonction des courants, euh, on le définit bien sûr différemment. Et en philosophie morale, on distingue entre deux grandes approches, le minimalisme et le maximalisme. Dans l'approche minimaliste, on a des, on a des devoirs qu'envers autrui, des devoirs moraux qu'envers autrui, pas envers soi-même. Dans l'approche maximaliste, on a aussi des devoirs moraux envers soi-même. Et il me semble que dans le champ de l'écologie politique, de la transition, de l'anthropocène, des collapsologues, de l'hypothèque enfin bref, tous ces mots-là, bien sûr, on les, on les distinguera, hein, tous ces courants-là, de l'écologie profonde, etc. En fait, on retrouve cette tension, sauf qu'elle est rarement explicitée. Et il me semble qu'un des enjeux, déjà, c'est de l'explicité, c'est de dire, mais est-ce que euh, ce qui est important, par exemple, c'est d'être capable de ressentir euh, quelque chose, une émotion, quand on se balade en forêt, quand on est confronté à des animaux non humains, euh, quand on a une connexion avec le monde naturel, peut-être spirituel, on parlera un petit peu d'éco-spiritualité, etc. Tout ça, moi je dis, pourquoi pas, formidable, mais on reste, à mon sens, dans une approche maximaliste. C'est-à-dire, est-ce que probablement l'être humain a une expérience de vie plus riche quand il est capable de se connecter à toutes ces choses qui ne sont pas lui-même Sans doute. Mais il ne faut pas, à mon sens, occulter, et là, pour le coup, je le défends avec, euh, avec vigueur et audace, une hiérarchie morale entre eux, ces deux approches, c'est-à-dire minimalisme et maximalisme. Si un jeune me dit « Moi, la forêt, franchement, je préfère jouer des jeux vidéo », OK, c'est ton droit le plus absolu, et là-dessus, je ne ferai pas de prosélytisme. En revanche, j'ai envie de jouer à des jeux vidéo pendant que j'ai 12 appareils connectés et que je prends l'avion deux fois par an et que j'ai une voiture. Là, ça n'est plus du tout ton droit. Parce que là, tu impactes directement ce que vous propose, C'est nous tourner vers Sophie Boucrel. Parce que, une... oui. que j'entends parler de forêt. de... Alors Sophie Boucrel, elle se tourne vers, vers l'intérieur plutôt. Hein. Les individus, mais vu qui se voient de l'intérieur. Alors, vous encore, la transition écologique, vous la voyez, ou oh, la transition, pardon, vous la voyez comment Dans votre champ d'action. Moi, je reviendrai bien sur ce qui a été dit au départ par François, c'est-à-dire sur l'idée de trajet, de relation et de mouvement. Et ce trajet-là, il peut avoir plusieurs portes d'entrée. On peut avoir une porte, une initiation plutôt intérieure. On peut avoir aussi, comme la crise vient de nous en donner l'occasion, une opportunité extérieure aussi pour passer à une autre établie. Et dans, dans la manière dont je moi je vis, j'entre je, en relation avec le quotidien. Pour moi, c'est indissociable. Un peu à l'instar de Christiane saint -Ger, je crois qu'il n'y a pas de vie privée. Ça n'existe pas. C'est un concept qui a été inventé. Mais que tout ce que nous faisons dans notre vie intime a des répercussions dans la vie publique et réciproquement. Et que de séparer les deux est complètement factice et c'est un facteur de confort. Et, et la méditation de pleine conscience, là encore, qui est votre champ d'action, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à dire, là en tout cas, à nous amener sur ces, ces sentiers C'est une des voies possibles. Il y en a plein d'autres, mais c'est une des voies possibles pour que la perception soit mise en mouvement à la base, au cœur, à l'épicentre. C'est-à-dire, je crois vraiment que notre vision du monde, nos actions, notre engagement politique est façonné par nos perceptions. Par nos perceptions et donc par les sensations, par les pensées, par les émotions qui en découlent. Parce que François Boursier, qui est là encore un observateur du monde, ne lise pas des choses. Ah, euh, on y reviendra parce que c'est pas nouveau, il s'est toujours passé des choses, et fort, heureusement on ne serait pas là aujourd'hui si ne s'était pas passé des choses. Alors, François Boursier, donc sur effectivement cette approche-là. Cette approche là encore, il faut de dire très personnel, de pleine conscience euh, et d'intérieur, mais pas seulement. Je suis pas euh, branché sur, euh, sur ce vocabulaire, mais euh, moi j'ai souvent, enfin, bon, pour celles et ceux qui m'écoutent. Depuis de nombreuses années, j'ai une, une préoccupation permanente sur tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est que quand on, quand on veut parler de transition, quand on veut engager des transitions, quand on veut booster des, des transformations, parce que le, le monde dans lequel nous vivons pas un, ne permet pas la vie bonne au sens de, de Paul Ricoeur, je dis toujours, et je redis en permanence, ça c'est un peu l'influence de, de, de Mounier, qu'il y a deux exigences. Il faut transformer les modes d'organisation du monde dans lequel nous vivons. Parce que son organisation ne permet pas cette vie bonne à laquelle nous aspirons. Alors pour nos amis qui nous écoutent... Mais ça pas. Voilà, ah mais pour nos amis qui nous écoutent, est-ce qu'il faut catégoriser ces, ces chemins de la transition Écologiques, sociaux, psychologiques, sociétaux, ou alors les prendre globalement François Boursier. Bon, moi Il y a deux choses, il faut le penser globalement, il faut le penser globalement en permanence, et puis l'agir, se fait, c'est-à-dire, à mano en fonction des, des situations, des des, des, des axes que l'on se donne. Mais je disais, il faut travailler à cette transformation globale de, de l'enveloppe dans laquelle nous sommes, mais si on ne se transforme pas soi-même, ça ne marche pas. Ça commence par, par monde, nous en fait. Ça commence et par et nous. Ça commence... Euh, ça fois <rire> ce débat. <ça> commence, <rire> la Changeons d'abord la société, on changera les gens après, donc, des changements d'abord, c'est ce que disait Emmanuel et oui. oui. oui. des... oui. Moi, je pense qu'il faut donner de, de. Sophie oui. Boukren, on ne semble pas tout à fait d'accord. Si, si. ah, ben, j'ai mal interprété alors. Ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas à choisir et que la question n'est pas l'un ou l'autre, mais ensemble, c'est-à-dire c'est une transformation relationnelle. Ce qui, ce qui, la crise écologique, c'est ce que dit Baptiste Morisot, c'est d'abord une crise de la relation au vivant qu'il soit dedans ou dehors. Oui, mais c'est très, très, très difficile à, à appréhender, ça. La crise relationnelle, alors ça va, bien sûr, ça va être du quotidien au plus large. Fanny Berax, vos réactions Sur la crise relationnelle Oui <rire> <rire> Bon, euh... alors, du coup, en même temps, je vous fais une sorte de mini-présentation d'approche disciplinaire. Il y a un autre domaine qui s'appelle l'éthique de l'environnement, sous-discipline de la Profitez-en. Voilà. Ah. Et en éthique de l'environnement, effectivement, on distingue entre eux eh l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qui soutient la thèse selon laquelle les humains ont des droits sur tous les autres êtres vivants, euh, et on n'a pas à se poser trop de questions. Et puis il y a le biocentrisme qui dit que peut-être le vivant a des droits, et puis euh, il y a un mouvement qui s'appelle le senscientisme pour dire qu'à partir du moment où les êtres vivants peuvent ressentir quelque chose, alors on a un petit peu des devoirs moraux envers eux, pour pas trop les faire souffrir. C'est la thèse notamment... Est-ce qui... que vous pouvez nous dire ce qu'est l'éthique Pour nos amis qui nous écoutent alors, il y a plusieurs définitions possibles, hein, c'est pas. Euh, voilà. Euh, bah écoutez, encore une fois, je vais être audacieuse. Moi, je vais en donner la définition de Peter Singer, justement, philosophe conséquentialiste. Euh, c'est la réflexion sur la vie bonne qui ne s'embarrasse pas de morale au sens d'une morale transcendante qui nous vient de l'extérieur, en général religieuse. L'éthique, c'est la réflexion sur la vie bonne euh, qui dépasse les exigences religieuses. Une question plus large qui s'adresse à nous tous. Euh, comment appréhender cet appel contemporain à la transition euh, Comment se situer euh, Personnellement, parce que ça, ça me questionne quand même. Ah, Sophie Bukrenne à se situer en fonction de toutes les zones de contact qu'on a avec le monde, que ce soit dans la relation avec ce qui nous meut au fond de nous, que ce soit dans nos actions quotidiennes, c'est-à-dire les plus proches autour de nous, nos, nos, nos, vies, nos vies de tous les jours. Et après, il y a l'échelle plus collective. Et cette échelle collective, elle va jusqu'à, sais jusqu pas trop d'ailleurs, mais pour moi, toutes les zones de contact avec le monde nous demandent de nous positionner par rapport au mouvement en cours. Pour moi, c'est quasiment un rapport à la vie qui serait un rapport créatif. Dans la mesure où on veut rester dans quelque chose d'identique, on n'est pas vraiment vivant. alors l'agir, vous, vous le situez où là Quel est le levier de l'agir vous avez le de poser des questions qui ne me permettent pas du tout de dire ce que j'aurais envie de dire Eh bien dites-le C'est fait pour ça <rire> il, faut donner, il faut donner envie, vous voyez, de, de, de comprendre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Euh, alors, non, mais plus sérieusement, euh, si, si je comprends bien, enfin, ce que, ce que votre question m'évoque, c'est la tension entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. Alors, parce que c'est ce, ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure est-ce que c'est à l'individu de changer d'abord Est-ce que c'est à la société Je crois que si on se le pose effectivement de façon exclusive, on n'avancera jamais. Il faut donc travailler sur les deux tableaux en même temps pour une transition dans tous les domaines. Et euh, moi, il y a peut-être une notion qui me semble pouvoir. Euh, Réconcilier tout ça, c'est la notion d'addiction. Je pense que nous sommes une civilisation pleine d'addictions au niveau individuel et collectif, euh, en termes de solutions de transport, d'alimentation, d'accès aux loisirs, euh, de, de, de déplacement, enfin, bref, de toutes ces choses-là. Je pense vraiment que nous sommes une civilisation profondément addicte et que c'est pour ça qu'on a autant de mal à euh, penser la transition parce que ça nous demande de nous sevrer et on n'a pas du tout envie de faire ça. Je vais me tourner vers, euh, vers notre directeur. Au niveau de la, de la durée, cher directeur, où en sommes-nous de cette table ronde Eh bien, nous allons devoir euh, la conclure. Très bien. Alors, une dernière question à chacune. La pandémie, puisqu'on revient encore là-dessus. Est-ce que c'est un accélérateur de cette prise de conscience On a parlé du monde d'avant, du monde d'après, peut-être le monde d'avec, d'ailleurs. Euh, alors, Fanny Verax. En une phrase, moi j'ai vécu la pandémie comme la tragique confirmation que nous étions dans une société de la réparation plutôt que de la prévention, et que nous sommes très mauvais sur la prévention. Sophie Boukrel bon, Moi je vous retournerai bien à la question. <rire> C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez en faire Une opportunité ou pas Voilà. Mais je crois que Sophie Boukrel nous retourne à tous cette question. Et nous allons... Nous allons partir avec cette question. Et les tableaux sont faits pour ça, d'ailleurs. Hein. En radio, l'essentiel, c'est que l'auditeur ait plus de questions à la fin qu'au début. Eh bien, nous y sommes parvenus. Fanny Verax, merci. Sophie Boukrel, merci. Puis, alors, une très bonne année à l'Univa. Euh, Sophie Boukrel, rappel du, du, de, de, de, de, des ateliers à l'Univa À Lyon, c'est méditation et écriture. Fanny Verax. Le chemin de la transition écologique et sociétale. Eh bien, nous avons chaussé euh, nos chaussures de montagne de transition. On va vous suivre. <rire> Vincent, merci. Merci. Merci à vous. Est, on, on, on est un petit peu frustrés. Donc là, je vais laisser euh, Clémence vous dire quelques mots euh, sur la suite. Donc, on va vous présenter des vidéos de la suite. Et puis. Euh, Bonjour, donc je suis Clémence, je suis l'attachée de communication pour l'UNIVA. Cette année, vu que la présentation peut passer en présentiel, on a décidé de créer des vidéos pour présenter chaque cours de l'UNIVA. Malheureusement, les ateliers n'ont pas de vidéo, mais tous les cours en tout cas ont une vidéo qui se trouve sur le site de l'UNIVA, une vidéo par page de cours. Pour retrouver toutes ces vidéos, il vous suffit de vous rendre sur le site univa.ucli.fr, de vous rendre ensuite sur l'onglet « cours » et de choisir la section de cours qui vous intéresse. Prenons par exemple la section Art. Et vous avez ici tous les cours d'art proposés pour l'année 2021-2022 à l'UNIVA. Nous pouvons prendre par exemple le cours Tenture de cours et tapisserie d'église du Moyen-Âge à la Renaissance, un cours de Philippe Abadi. Vous y retrouverez l'argumentaire de son cours, le plan des six séances ainsi que la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Au second semestre, je proposerai un un cours à partir des grandes tentures, les cycles de tapisserie. Vous aurez ensuite tous les renseignements pratiques sur les horaires, les dates et les lieux du cours et la construction est la même pour toutes les pages. Merci, merci Clémence. Donc euh, ce que je vous propose, c'est d'abord que Laurence et Claire vous fassent un petit exposé en direct sur les ateliers et les voyages. Et puis ensuite, euh, soit on fera un petit break de quelques minutes, non mais même pas, à 16 heures, donc dans 6 minutes, on devrait attaquer avec notre deuxième table ronde, mais par contre qui durera 40-45 minutes, euh, puisque je pense qu'il euh, y a des, des belles personnes autour de cette table qui ça vaut le coup d'entendre. Donc voilà, Béatrice nous rejoint, Pascal nous a rejoint, il nous manque Bruno Benoît, mais il sera là à 16 heures. Euh, donc voilà. Donc, bonjour à tous, Claire Brun, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur pédagogique. Euh, alors je vais vous présenter rapidement les ateliers. Donc il y a classiquement les ateliers langues, avec euh, comme langue représentée euh, l'anglais, l'espagnol et l'italien, avec pour chacun euh, différents niveaux. Puis, il y a une, six euh, ateliers de développement personnel. Le premier, euh, c'est la méthode vitose. Euh, ensuite, il y a l'art de la parole, donc pour apprendre à, à prendre la parole au public, à s'exprimer en voix et, et permettre de vivre un texte. Euh, le troisième atelier, c'est un atelier chant, euh, tout simplement pour à prendre plaisir à chanter ensemble. Euh, le quatrième atelier de ce développement personnel euh, est euh, l'atelier de méditation et écriture. Hein. Euh, vous avez euh, rencontré Sophie Boucrel dans le premier euh, la première table ronde. Donc là, c'est vraiment pour euh, découvrir la, la pratique de la méditation et, et, et la manière dont elle peut euh, être prolongée dans, dans, dans le langage et, euh, et l'écriture. Euh, un atelier génogramme. Euh, pour faire euh, des connexions entre son histoire familiale et, et sa propre vie. Un atelier de généalogie euh, adressé à, à tous, euh, quel que soit le niveau, euh, pour apprendre euh, ou perfectionner sa méthodologie euh, pour euh, ses propres recherches euh, généalogiques. Et puis, il y a euh, trois ateliers créatifs. Le premier, c'est voir à travers la photographie. Pour se perfectionner dans cet art et acquérir un bagage technique minimal pour pouvoir dompter son appareil photo et prendre plaisir à photographier. Le deuxième, c'est un stage. C'est un stage d'iconographie, donc c'est en plusieurs séances qui se qui se suivent. C'est un atelier qui est ouvert à tous et qui permet donc de réaliser une icône complète. Euh, en utilisant la technique euh, appelée de la tempéra à l'œuf. Et puis, le dernier euh, atelier créatif, c'est un atelier de peinture, un atelier de peinture acrylique qui aura pour thème cette année, en revenant du marché, donc ce sera euh, la, la création, euh, d la réalisation d'un tableau euh, sur un carton to toilé, euh, avec, euh, à partir d'une nature morte, en tout cas, euh, qui, qui rappellera... Euh, des fruits et des légumes qu'on peut trouver en rentrant du marché. Voilà pour les ateliers. Euh... Voilà, donc ben moi je suis Laurence, euh, voilà, pour qu'on connaisse je pense. Euh, donc l'Univa vous ben, emmène euh, en voyage aussi. Donc il y a trois voyages d'études qui sont proposés euh, durant l'année, surtout sur la deuxième partie euh, de du enfin, premier et deuxième trimestre, quand les jours sont un peu plus longs et qu'il fait des un petit peu meilleur, on peut l'espérer. Donc, il y a une première journée à la Chaise-Dieu qui aura lieu le 31 mai, qui est dans le cadre, donc, dans la suite du, voyage, de la, du cours de Philippe Abadie. Il vous en a parlé tout à l'heure euh, dans son cours sur les tentures et tapisseries d'église. Et donc, vous aurez l'occasion, lors de cette journée, euh, ce voyage d'étude, d'aller découvrir de visu la tapisserie de la Chaise-Dieu. Euh, voilà, donc, c'est pas très loin de Lyon, effectivement. C'est pour ça que cette journée est sur une journée. Le, la, le deuxième voyage d'étude proposé, c'est deux jours. Euh, donc c'est une halte éco-spirituelle. Donc comme l'a dit Gérald Joubert tout à l'heure, on va chausser nos chaussures pour aller sur les chemins de la transition écologique avec Fanny Vérax, Sophie Boucret qui était là tout à l'heure aussi, et Jean-Jacques Brun, qui vous donneront donc. Euh, L'occasion, la possibilité de vivre une expérience de reconnexion, de connexion avec la nature, donc à Léoncelles, un petit village aux portes du Vercors, et d'aller marcher en forêt, de découvrir l'abbaye Léoncelles, que beaucoup peut-être ne connaissent pas, en tout cas moi je ne connaissais pas, j'ai découvert ça lors de la préparation de ces deux jours. Donc ces deux jours auront lieu le 27 et 28 juin 2022. Et pour terminer, ce ne sera pas vraiment pour terminer, puisque les cinq jours sont en premier, en fait, du 16 au 20 mai 2022, avec Philippe Abadi. C'est un voyage, c'est un peu larlésienne, puisque ça fait deux ans qu'il est malheureusement reporté en raison de l'épidémie de Covid, et que nous espérons vraiment pouvoir le, le faire cette année. Donc, ces cinq jours en Périgord, sur les chemins de Saint-Jacques, pour découvrir, pour redécouvrir, Conque, Moissac, Albi, Cahors, mais je ne vais pas m'étendre puisque Philippe Abadi nous en a parlé tout à l'heure et c'est lui qui accompagnera ce voyage d'études euh, sur les abbayes et églises romanes et gothiques. Voilà, bon voyage. Merci Laurence. Alors nous prenons un peu de retard dans notre pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques euh, à cause de la pandémie puisque. Euh, nous avons commencé au puits, nous, nous souhaitions être à Moissac, euh, voilà. La prochaine étape, ça sera peut-être les Pyrénées et puis euh, dans deux ou trois ans, euh, nous espérons être à Saint-Jacques. Voilà, donc okay. c'est un chemin, et le Camino, c'est un chemin, nous marchons et nous avons un petit peu de, de retard. Voilà, par contre, nous n'avons pas de retard dans notre planning du jour, donc euh, Bruno Benoît va nous rejoindre, je pense, vers 16h, donc euh, il a peut-être quelques minutes de retard, il est 16h. Donc ce que je vous propose pour la deuxième heure de notre présentation, hein, c'est euh, cette table ronde donc, que nous allons prolonger par rapport à ce que nous avions prévu, donc je pense qu'on va se donner 40 minutes, Gérald, et je vais surveiller la montre. Euh, ensuite, euh, nous aurons euh, Léla qui nous présentera quelques éléments pratiques et concrets pour, euh, votre, pour pouvoir vous inscrire. Voilà Bruno. Et, euh, et puis euh, nous terminerons vers 17h comme euh, je crois c'était prévu euh, par un petit mot de, de conclusion. Voilà, donc euh, sans transition. Nous attaquons avec notre deuxième table ronde. Euh, autour de la table, je laisse Gérald vous présenter euh, les, les belles personnes qui nous ont rejoints. Merci Vincent. Alors bienvenue à, aux personnes qui nous rejoignent, parce que certains peut-être n'ont pas pu être là au début, donc vous n'avez pas vu la première table ronde sur les chemins de la transition. Alors, seconde, table ronde dans le même esprit, si j'ose dire, c'est une que cette peu peut rallonger, ce qui permettra à nos invités bah, de pouvoir un peu plus développer euh, leurs propos, en tout cas, c'est ce que l'on espère. Le thème. Alors, un thème, finalement, qui est ensuite logique, de, du, du premier thème, euh, nous avions les chemins de la transition, et là, on a culture et pensée au XXIe siècle, culture au singulier, et pensée au pluriel. Donc, euh, là encore, trois invités, que je vais présenter, mais qui vont se présenter aussi. Béatrice de Monterra, je vous présente comme docteur en biologie, hein, voilà, et euh, doctorante en philosophie, et puis cette année, un cycle intitulé « Éthique et construction de l'individu ». Béatrice de Monterrat, bonjour. Bonjour. Hein. Pascal Rioux, alors vous, vous êtes un, un peu, si j'ose dire, un peu atypique, quoique. Puisque vous êtes agrégé de lettres et ancien élève de l'école noire de supérieure, puisque là rien de bien particulier, si j'ose dire, enseignant à LUCLI, mais surtout vous êtes poète. Nous avons un poète dans cette table ronde. Ah, on va goûter le moment quand même. Ça va, ça Parce qu'il y a le bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Alors vous, un cycle sur penser avec le grand théâtre. Donc il y a déjà pensé quand même. Hein. Oui. Ah. Et puis Bruno Benoît. Alors Bruno Benoît professeur à l'Institut d'études politiques. Alors, en regardant euh, euh, ces, ces, ces conférences euh, de l'année 2021-2022, c'est un bouquet, hein c'est un vrai bouquet. Hein ouais. alors, histoire et archéologie, on va voyager à travers le temps, à travers les événements majeurs de l'humanité, on va se, se lancer aussi sur les sentiers de la géopolitique et des relations internationales. Et puis alors, il y a ce thème controverse je pense que vous allez vous faire un malin plaisir, si j'ose dire, à mettre en tension sur un même sujet des éclairages un peu différents. Euh, alors Bruno Benoît, bonjour. Bonjour. Allez, quelques mots là déjà sur ces, ces, ces questions, parce que là on, on commence à rentrer dans le sujet, mais on, on y reviendra. On y a... Sur ces controverses par exemple, c'est nouveau ça. L'idée vient quand même d'un débat, d'un échange avec Vincent Bouillet, qui avait envie de secouer un peu le voilà. Il avait envie de, que cet est qu quelque chose qui tombe rond, qui marche bien, mais après cette crise qui nous a quand même séparés du public, euh, on puisse euh, y injecter une petite dose de, je dirais, de un plus. Et il m'a bah, dit, bah, qu'est-ce que vous pourriez me proposer Et un jour, j'ai trouvé cette idée de controverse. C'est-à-dire d'un débat en duel, d'un débat en duel, c'est-à-dire sans euh, qu'il y ait de mort, bien sûr, là. Il y, a, il y aura des témoins là, je pense aussi. Ah oui, bien, bien, bien évidemment, mais, mais une contre des controverses scientifiquement posées, c'est-à-dire pas un café du commerce où on peut avancer n'importe quelle idée, mais des choses étayées scientifiquement, reposant sur des documents ou sur des, des données, euh, je dirais, reconnues par les, les solités, et qui sont offertes à, au public qui lui-même, pourra prendre, une fois que les choses sont posées, pourra s'y insérer, pourra s'y insérer et y apporter soit, soit sa propre controverse, soit, son, dire, soit sa lumière supplémentaire, afin d'enrichir euh, ce genre Donc vous êtes une sorte d'agitateur d'idées, comme disait il y a quelques années. C'est une idée qui me va bien, oui, c'est une idée qui va bien, agitateur d'idées, mais, mais dans un but de, je dirais, de de nourrir un peu aussi le public qui est là, et que le public sorte en ayant, disons lui-même, acquis les, les choses, des bases sur les dossiers qui ont été proposés. Ah, Béatrice de Monterra vous alors, euh, l'individu qui va rentré dans ces controverses, hein, il doit être conscient d'un certain nombre de prérequis, hein, éthiques et construction de l'individu. Oui, alors euh, bah, effectivement, la controverse, c'est très intéressant. Moi, je vois déjà quelque chose, c'est... Est-ce qu'il y aura la place pour déjà la controverse scientifique au sens de sciences dures parce qu'on entend beaucoup de choses sur les sciences dures et la technologie donc je ne sais pas si ça pourra s'insérer dans les controverses avec justement les participants ils ont peut-être beaucoup de questions sur des controverses aussi technologiques qui pourraient des questions qui pourraient se poser et pour en revenir à l'individu bah, où est sa place et bah, en fait je pense qu'il y a une tension mais qui du coup va résonner avec vous je pense entre le niveau individuel, l'individu qui, au cours de sa vie, et ça je, je fais référence à mon philosophe fétiche qui est Gilbert Simondon, euh, il se, en fait c'est l'idée d'une individuation. On n'est pas des individus, on est des individus qui se construisent tout au long de la vie, à la fois biologiquement, mais aussi psychiquement. Et il reste le troisième volet, qui est le volet plutôt psychosocial, là, comment on fait société. Et c'est vrai que dans la question d'individu, comment il va faire société avec les autres, il va falloir régler cette histoire de controverse, il faut quand même qu'on se mette un minimum d'accord les uns et les autres pour faire société sur un certain nombre de sujets. Je pense que il faut de la controverse, mais il n'en faut pas tout le temps non plus, sinon peut-être qu'on n'arrive plus à faire société et, et l'individu se perd. Donc peut-être que là il y a une tension, et puis donc toujours mon, mon, mon entrée de la science et de la technologie, est-ce qu'il y a une place pour une culture technique, une culture technologique dans euh, le, le fait de construire euh, nos sociétés actuellement Est-ce que, sans, sans pour autant être aliéné par la technologie, de laisser une place, certes avec des controverses, laisser une place, mais une place qu'on arrive encore à réguler Voilà. Ah, Pascal Rioux, cet individu individuation, c'est un être de pensée. Ah. Il faut l'espérer. Rassurer. <rire> Et vous, vous allez parler du pensée avec le grand théâtre. Ouais. Alors là, on est un petit peu, je dirais, dans un autre monde. Quoi eh, bien que... non. eh bien non. Eh bien non. Parce que le théâtre, c'est vraiment, depuis plusieurs siècles, le lieu d'une controverse ordonnée, et notamment les grandes tragédies. Pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que euh, sur une scène de théâtre, il n'y a pas une seule personne. Mais il y a déjà, euh, on pourrait dire, l'embryon d'une société. Plusieurs personnages, c'est la première invention du théâtre, et plusieurs personnages qui sont de temps en avec euh, leur vision, leur mode de pensée, leurs affects, et euh, tout ça ne va pas toujours... Le simplement. leur, leur, leur, leur Exactement, la controverse. Et puis, parce que c'est la, la grande leçon peut-être du, du théâtre grec, c'est aussi une invention absolument extraordinaire qui est l'invention du cœur du cœur, c'est H, hein, j'entends, c'est-à-dire de ce groupe qui représente la cité et qui réfléchit, au sens d'un miroir, mais aussi au sens de la pensée, qui réfléchit ce qui est en train de se vivre. Euh, dans pour... le théâtre grec, on ne parle pas seulement, on chante aussi. Alors, on chante, bien évidemment, ça c'est la dimension poétique, on chante, on a une parole rythmée, on a une parole qui est belle, même quand il s'agit d'horreur, ça c'est une étonnante... Enfin, on pourrait penser une contradiction, mais euh, aussi on, on réfléchit à ce qui est en train de passer et, et, et on essaye de, de penser justement euh, ce qui par moment défie la pensée, c'est-à-dire la violence, euh, le fracas du monde. Euh, Est-ce que ceci est pensable Alors, Je vais faire un jeu de mots assez fréquent pensable PEN, pensable PAN. Est-ce qu'on peut le soigner euh, est-ce qu'on peut le réfléchir Et ça, c'est la question du, du grand théâtre tragique, tout au long de l'histoire de l'Occident, depuis l'eau, depuis Sophocle, que j'aborderai, jusqu'à Chécyre, jusqu'à Claudel aujourd'hui. Et donc et là, ça nous ramène au thème de notre table ronde. Culture et pensée, culture au singulier, je le rappelle, et pensée au pluriel. Alors... Au e siècle. Alors notre 21e siècle, on le connaît un petit peu, il est tout jeune, hein, il a 20 ans, c'est l'âge des espoirs, biologiquement il a pleine force de l'âge, il a beaucoup d'espoir, il a aussi beaucoup d'espérance, il est parfois, il manque peut-être un petit peu de méthode, quoi, hein, mais bon, il est là, il est vivant, euh, il n'a pas dit son dernier mot. Et euh, bah, l'être humain qui, effectivement, habite, j'ai envie de dire, ce 21e siècle, et il le marque, bah, il aussi n'a pas dit son dernier. Alors, culture et pensée. Tout à l'heure, chemin de la transition. Euh, et on nous a dit, ben bah, voilà, bah oui, bah, euh, chemin de la transition écologique, sociétale, etc. Alors, il va falloir y aller. Sauf qu'on n'y va pas comme ça. On a un viatique. On a cette culture et on a ses pensées. Alors, Bruno Benoît essayons de préciser qu'est-ce que cette culture et qu'est-ce que ces pensées au long des âges, sans faire bien sûr un exposé trop trop trop long. Mais c'est quoi cette culture Ici à l'Univa, nous sommes dans un creuset culturel. Ici on stimule la culture et la curiosité à l'Univa. Vous savez, il y a une phrase archi célèbre que l'ex-maire de Lyon et le roi dire. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc la culture, c'est quelque chose qui manque le plus aujourd'hui, euh, disons, dans la société française. C'est ce qui permet euh, de dialoguer. La culture, ce qui permet de dialoguer avec d'autres personnes parce qu'on a un fond commun. On a un fond commun qui à des moments permet de se rencontrer, même si on n'est pas toujours d'accord, d'où la controverse qui revient mais qui fait que la culture vous donne une profondeur de champ. C'est comme ça que moi qui suis historien, cela est fondamental, c'est-à-dire la culture c'est ce qui permet quand on parle d'aller chercher dans un passé plus ou moins proche des éléments qui éclairent le présent, sachant que le présent ne répète jamais le passé, mais qui permet quand même de le mettre en parallèle et en comparaison. Et c'est cette culture, quand elle est partagée par le plus grand nombre, c'est ce que devrait faire l'école, bien évidemment, ce qu'elle n'a pas toujours tant de faire compte tenu des programmes démentiels, des horaires de plus en plus réduits, et des publics qui ont de plus en plus, disons, de mal à rentrer dans cette culture, elle devrait donner, un, disons, une sorte de fil rouge à la société du XXIe siècle, cette société qui est la nôtre, par exemple, et qui lui permettrait d'échanger et de se comprendre. C'est pour ça que les conférences de l'Univers, même si c'est un public sélectionné, parce que euh, par l'âge, par le, disons le, le fait que ce n'est pas donné non plus euh, le, le cours de euh, quand même, même si au départ il y a des gens différents, le but de ces conférences, et si j'aime y venir, c'est qu'à la fin il y a, il y a une possibilité d'échange. y a cette parce qu'il y a des choses qu'on qu a pu partager ensemble, et, et qui, parce qu'elles ont été acquises ou découvertes, pour reprendre l'expression que dit Monsieur, c'est-à-dire que le prof, il est presque le cœur. Le prof, c'est le cœur dans la tragédie grecque, c'est-à-dire que c'est lui qui est le porteur de la société et qui apporte ses lumières et qui fait avancer, euh, euh, disons, le cheminement intellectuel euh, quand les gens sont aptes à vouloir le suivre. Hein. Parce Il y a des gens qui peuvent dormir hein, durant les, les conférences, donc euh, ceux-là, ils, ils ne suivent pas. pas, mais ils seront là pour d'autres motifs euh, d'être bien parmi d'autres. C'est un bon phénomène de sociabilité. Euh, voilà, c'est pour ça que je dis la culture. La culture, c'est complètement différent de... c'est des acquis. C'est des acquis, et qui est une sorte de, de savoir minimum, voilà, de savoir minimum, et, et c'est ce savoir minimum que tout élève sortant du système scolaire devrait avoir, Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est bien pour ça que je connais beaucoup de personnes qui, qui viennent d'un l'univers avant, qui viennent dans d'autres structures, parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'acquérir ce, ce savoir hein, et cette culture, et qui, là, elles baignent un peu et si leur, même si tout, tout peut se prendre par une heure et sortir par une autre, il reste un peu, et elles sortent, euh, disons, avec quelque chose de plus qui leur permet de, de mieux saisir ce monde complexe qu'est le nôtre aujourd'hui. Alors bien c'est de ce euh, Bruno Benoît vient de nous dire, si on veut être un individu à la hauteur de ce qu'il devrait être en tout cas, euh, il faut être un individu culturel, mais au bon sens du terme. Hein. Euh, Peut-être pas au terme encyclopédique. Donc, donc il y a un lien très fort avec la construction de l'individu, de l'individuation, pour reprendre votre expression. Oui. Comment est-ce que vous situez la culture par rapport à cette construction de l'individu Alors, effectivement, alors il y a beaucoup de choses qui font écho euh, à ce que vous avez dit. En fait, déjà, enfin, juste pour que moi aussi, je... je je donne un préalable, peut-être la, la culture pour moi, mais ça, ça, ça rebondit vraiment sur ce que vous avez dit, c'est peut-être ce qui nous permet de, de donner du sens à notre monde, Voilà, c'est très simple hein, ce que je dis, euh, et c'est ce qui nous réunit, donc il y a l'idée de, de partage, que vous avez dit, euh, cela nous réunit, c'est ce qu'on partage et ça nous permet de donner, ça devrait nous permettre de donner du sens, quand on regarde autour de soi, et justement notre monde, Mmh. Le, le sens, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, le bah, sens Alors, sens, ça va, être, euh, la, ça va être plutôt une signification, voilà, euh, dans le sens, dans le mot signification, signification euh, constructive pour l'individu. Donc, orientation aussi, peut-être Oui, orientation, disons, capacité, en fait, signification de ce monde qui soit constructif pour l'individu, qui lui permette de s'orienter et, et, et de, de devenir, de se de devenir construire, en fait. Faire... La culture peut être une boussole, dans, dans ce cas-là je dirais plus qu'elle est une, une nourriture, pour moi c'est plus qu'une boussole, c'est une nourriture. En fait, elle fait partie du milieu, vous savez, euh, dans, le, dans le processus d'individuation. Donc encore une fois, il y a, y, a, y a des mondes parallèles, qu'on qu décrit parallèlement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on décrit scientifiquement les choses, on, on est bien obligé de parler de la biologie d'un côté, on va parler de la science physique et puis on va parler de la psychologie, des psychologues, mais en fait, l'idée est de dire, ce sont plusieurs niveaux d'un même processus de construction d'individus. Et en se construisant, il se confronte à son milieu ambiant. Son milieu ambiant, il est rempli de tout un tas d'êtres vivants, de tout un tas d'êtres inertes aussi, des hein, rochers, euh, l'air, voilà. Et il y a tous les autres humains qui constituent euh, l'environnement humain que nous avons. Et donc ce milieu ambiant, en fait, nous ne pouvons pas finalement concevoir l'individu et sa construction sans finalement cette relation toujours déjà là avec son milieu et donc aussi avec cette culture humaine. C'est sa nourriture et il ne peut pas faire sans. Déjà parce qu'effectivement, c'est une mémoire, ça l'accompagne, c'est une nourriture et ça l'aide à, à, à se confronter à son milieu pour réussir à se transformer dans son milieu. C'est ça l'individuation, ce n'est rien d'autre que ça, c'est un mot assez court et assez simple pour montrer qu'il y a un processus de construction, ce qui n'empêche pas la controverse. Pourquoi Parce qu'il y a bien à un moment donné besoin de détruire pour construire. C'est expliqué aussi par Gilbert Simondon. Il y a cette nécessité finalement quand même d'une sorte de dialectique. Je me confronte hein, à ce milieu ambiant, à ce qui, qui m'est proposé. Et puis pour que je me nourrisse et, je, et que je devienne quelque chose, que je sois dans un devenir, il faut qu'à un moment donné je détruise et je refasse mien en fait. Je dois faire mien en détruisant et en reconstruisant quelque chose. Et je trouve que c'est une assez belle façon aussi de décrire euh, l'éducation telle qu'elle devrait être fournie effectivement aux individus dès le plus jeune âge, comme quelque chose auquel il faut se confronter, qui n'est pas toujours facile, mais qui est la nourriture essentielle pour pouvoir mettre en place cette construction. Donc moi je trouve que ça, ça résonne très bien finalement l'individuation avec ce que vous dites. Moi mon, mon, mon souci, là où je reparle d'éthique, parce que finalement vous parliez déjà d'éthique en fait, c'est qu'on on a une forme de responsabilité, je pense, collective, dans le fait effectivement d'essayer d'organiser de, un système euh, social qui permette au plus grand nombre quand même de faire leur parcours d'individuation. Certains n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas un milieu ambiant assez riche, parce qu'ils n'ont pas pu se confronter au bon moment, ou en tout cas, voilà, ils, ils n'ont pas pu dé se développer comme ils devraient. Et là, on a tous une responsabilité pour, un, à chacun à son niveau, peut-être essayer d'améliorer les choses, alors surtout quand on est enseignant, c'est moi. Bon. Euh, et puis l'éthique, c'est aussi pour tous les... laisser pour compte de cette culture. Alors moi, notamment la culture technologique, je trouve que là, on est en pleine... Euh, dans une, une période où on... on ça va très vite et il y a forcément des gens qu'on voit laisser pour compte de cette culture, par exemple du numérique. Hein euh, on, on nous précipite vers la déclaration des impôts euh, euh, numériques, mais, mais combien de gens ne peuvent pas le faire donc, on suppose qu'il se débrouille, c'est assez étrange. La déclaration de revenus reste multicanale, hein, je vous rassure. <rire> <rire> <rire> <rire> oh, y a, eh oui, ancien administrateur général des finances publiques, ah, je ne peux vrai. pas m'empêcher d'apporter une petite correction. Je vais me tourner vers Pascal. Vous. Le grand théâtre, est-ce qu'il nous parle d'essentiel Puisque vous avez employé le mot d'essentiel en termes de, de culture. Et qui est l'essentiel je, je, avant de vous répondre, je, je vais rebondir. se rebondit rebondit. La particularité d'une réflexion sur, euh, disons, l'art, que ce soit la littérature, la peinture, l'architecture, peu, peu importe la discipline, c'est que euh, il ne s'agit pas d'abord d'idées, mais d'œuvres. Voilà. Et le théâtre, et souvent de la culture, ce sont, je crois, euh, des œuvres fondatrice des œuvres à partir desquelles tout un ensemble de pensées, de réflexions se sont se sont développées. Non seulement elles ont été à l'origine, mais le fait de revenir sur ces œuvres, de les relire, euh, penser à ce qui s'est passé avec la psychanalyse. Euh, voilà, un monsieur qui s'appelle Sigmund Freud est allé relire Sophocle, est allé relire relire, relire, relire, Tout le monde aujourd'hui euh, parle du complexe de type sans savoir trop de de ce dont il s'agit. Mais je crois que, justement, revenir sur des heures, sur des heures anciennes, et en voir euh, l'actualité, euh, la modernité. Je vais prendre un, un exemple très, très simple. Euh, je prends la dernière tragédie de Sophocle que nous ayons gardée, sur laquelle je, je voudrais réfléchir cette année. Oedipe à colonne. Généralement, on ne connaît l'histoire d'Oedipe que l'histoire du monsieur qui a couché avec sa maman et que son papa. Bon, et puis qui ensuite, éventuellement, s'est crevé les yeux et a aéré sur les routes. Dans le colonne, la dernière pièce que Sophocle écrit, et c'est n'est pas n'importe qui, c'est son appel un stratégose, à la, la, la, la tête ancienne, c'est-à-dire, c'est le mot qui a donné stratège, c'est-à-dire une des personnes les plus importantes de la cité. Donc il réfléchit en tant qu'homme politique, non seulement artiste, écrivain, mais homme politique. Et il réfléchit à la, à la fin, à la mort de type, à la fin de l'histoire de Qu'est-ce qui se produit eh bien, il se produit qu'après des années d'errance, accompagnée de ses deux filles, Oedipe arrive aux portes d'Athènes. Que doit faire Athènes Doit-elle l'accueillir ou pas Doit-elle le refouler parce que Oedipe a été par ici d'incestueux, etc., et qu'il doit porter le, le malheur Ou doit-elle l'accueillir parce qu'il a payé pour ses fautes et parce que la loi de l'hospitalité est une loi fondamentale d'un d'une cité. Euh, je crois que cette question, nous, nous ne pouvons pas ne pas nous la poser aujourd'hui. Je ne veux pas moderniser à l'excès et trop facilement une œuvre ancienne. Mais voilà, cette œuvre, je crois que nous ne pouvons pas la lire aujourd'hui sans nous poser la question de savoir qui nous accueillons dans la cité, qui nous refoulons et pour quelles raisons. Alors cette œuvre, elle a été pensée. Ça me permet de venir au, deux, au second terme de notre sujet culture au singulier et pensée plurielle alors la place de la pensée, de ses pensées parce qu'effectivement vous parlez d'art et d'œuvres, mais ses œuvres ont été pensées oui, alors la, la, la place de la pensée dans, dans le théâtre c'est absolument essentiel c'est une pensée toujours en mouvement c'est-à-dire ce, ce théâtre-là n'est pas ce qu'on appelle un théâtre à thèse qui aurait une idée qu'il s'agirait d'illustrer Souvent, le théâtre à thèse, thèse c'est très anticipant, parce que le dramaturge est là pour développer son idée. Il fait un théâtre pédagogique ou, ou militant euh, qui n'a pas, j'ai envie de dire, de, de vie organique. Euh, justement, avec Sophocle ou avec Shakespeare, ce sont d'abord des hommes de théâtre. C'est-à-dire d'abord des gens qui savent qu'il faut captiver un public. Donc, il faut une intrigue, il faut une avancée, il faut quelque chose de, une réalité vivante. Et ce qui se produit justement dans ces, ces pièces, c'est que la pensée ne cesse de cheminer parce que d'abord il y a une pluralité de personnages, ils n'ont pas tous le, moins de point, le même point de vue, et qu'ensuite il y a une réflexion sur ce, ce qui est vécu. Et il y a une maturation. Euh, et ça, je, je trouve ça très extraordinaire. Et puis c'est un, un mot que, que je suis obligé d'employer et qui rejoint ce, ce, certains thèmes de, de notre échange, c'est le mot de catharsis. Les grecs parlaient de la catharsis. On traduit ça par purification. C'est-à-dire que réfléchir ce qui est de l'ordre de la souffrance, qui est l'ordre du malheur, qui est l'ordre du conflit de la violence, ça ne se pas n'importe comment, c'est une épreuve. Mais cette épreuve est en même temps, j'ai envie de dire, une attention et un soin qui est porté. Et la pensée s'exerce justement dans cette capacité à réfléchir ce qui pose question, ce qui pose problème, ce qui, éventuellement, pose souffrance. Alors, bien vous, Thérard, la pensée dans ce processus d'individuation, euh, pensée E.E. -E, ou pensée E.E.S. Plurielle, singulier ou pluriel encore Au début, singulier, ça c'est sûr. Et je voudrais juste réagir parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours merveilleux sur Nietzsche à la Sorbonne pendant mes études de philosophie. Et donc, euh, c'est vrai que quand on lit euh, « La naissance de la tragédie oui. », notamment de Nietzsche, qui s'inspire beaucoup de Schopenhauer, c'est vrai qu'en fait, vous comprenez que toute la tragédie, des, des, des, voilà, des fameuses tragédies grecques de Sophocle, voilà, euh, par exemple, c'est en fait une mise en scène euh, de quelque chose qui unit unifie euh, l'humanité, qui est la souffrance. La souffrance euh, humaine, hein, pour le coup. Et comment la dire, justement comment euh, comment finalement partager ce qu'on sait qu'on partage, on le sait, mais comment arriver à, à, le, à le communiquer Eh bien en fait, le théâtre le fait magnifiquement, et, et pour moi c'est intéressant de, que vous disiez ça, parce que ça rejoint un petit peu finalement notre souci éthique, qui est que finalement on parle dans le, dans le théâtre, dans la poésie, on parle à mon avis beaucoup de, de la souffrance ou de la vulnérabilité, et comment peut-être se construire malgré tout par rapport à ça et, et c'est vrai que l'éthique, la façon dont je la conçois moi-même, plutôt dans un courant du XXe siècle, elle est dite pathocentrique parce qu'en fait, elle est centrée justement sur cette vulnérabilité des, des entités euh, du monde. Et la vulnérabilité est-elle pas indispensable à l'être humain Si, elle est indispensable justement. Alors, c'est ça qui est paradoxal, elle est indispensable. Mais euh, en même temps, euh, quand on devient trop vulnérable, il faut peut-être avoir le souci de protéger les plus vulnérables d'entre eux. On passe à la fragilité à ce voilà. moment-là. Et, et c'est dans ce mouvement de reconnaissance qu'on est tous vulnérables, qu'on a connu en pleine pandémie d'ailleurs, c'était vraiment ces deux mouvements simultanés en éthique, euh, c'est vraiment ça, c'est mettons un périmètre protecteur autour des entités vulnérables. Alors on était tous vulnérables. Oui, mais certains étaient plus vulnérables que d'autres. D'où quand même le souci éthique de commencer par protéger ceux-ci en premier. Et donc c'est là où, où c'est intéressant parce que comment faire passer parfois le message de, de qui est vulnérable, qui, qui est plus vulnérable Eh bien parfois on a du mal à l'entendre quand c'est quelque chose d'assez, comment dire, euh, euh, sec, net, euh, quand une gouvernance se dit euh, c'est comme si c'est pas autrement. Voilà. Alors que si on utilise d'autres moyens comme notamment euh, finalement la mise en scène du théâtre ou de, de l'art, je pense que certains messages passent beaucoup mieux et sont beaucoup plus évidents pour toucher le plus grand nombre, à mon avis. Et juste, ça, c'était juste sur la souffrance et la vulnérabilité. Pour simplement dire un mot sur la pensée, moi, j'aime bien l'idée d'une singularité. En fait, l'individuation, c'est aussi l'idée que chacun trace son sillon pendant sa vie. Donc son sillon, il est unique, il est singulier. Vous tracez le sillon d'une vie. Il y a une identité, mais il doit voilà. avoir une singularité. Une pensée, une pensée se développe par l'individuation de la pensée d'un individu. Maintenant, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a une possibilité de trans-individuel. En fait, les individus peuvent, par leur pensée, transmettre une partie de ce qu'ils pensent aux autres individus. C'est ce, ce qui explique Simondon. Et c'est ce, ce qui explique que, alors que votre individuation biologique s'arrête lors de votre mort, l'idée est de dire, ma, la pensée, elle, et vous le savez bien, parce que c'est aussi ça, la culture, peut continuer à vivre dans la pensée des autres individus. Donc ce lien trans-individuel, c'est ce qui nous relie, et c'est ce qui permet à la pensée de devenir pensée EES, oh. en mon sens, enfin, moi, avec mes mots. Ah bon Benoît, vous avez entendu tout cela, notamment ces pensées qui se transmettent, euh, qui se percutent, euh, qui entrent en dispute, la disputation, la controverse. Euh, alors, de quel usage en faites-vous Alors, je vais prendre l'exemple, je reviens au Bordeaux, sur un colloque sur juin 40, juin 40 euh, Il y a des gens comme Pétain, il a une seule pensée, il a une seule pensée Pétain. C'est un vieux, il est vieux, très mal conseillé, mais en même temps, il, est, il a eu une formation, euh, il, est, il déteste la République. Il déteste la République, il déteste le Front populaire, il a une seule pensée, c'est l'armistice. Nous sommes le 15 juin 1940. Et les Allemands ne sont pas arrivés encore à Bordeaux. À Bordeaux, il y a Herriot. Moi je parlais d'Herriot. En tant que président de la Chambre, Herriot, c'est un super intellectuel, caliment de la rue rudume. Caliment de la c'est un gars qui pense. Il n'a pas de pensée Il pense. C'est pas pareil. Il pense parce qu'il a de la culture. Il a une culture historique, une culture littéraire. Et il pense parce qu'il sait, en gros, en tant que président de la Chambre, républicain, que l'armistice, c'est ce qu'il y a de pire pour la France. Il faut que le gouvernement passe en Afrique du Nord. Et à côté de lui, il y a Jules Janonet, président du Sénat, qui lui aussi à la même pensée que Herriot. mais il y a deux hommes qui ont joué. et c'est ça qui est intéressant parce que c'est bien joli d'intellectualiser la pensée mais on est une société d'hommes et enfin, de femmes dans des moments tragiques, juin 40 c'est le moment le plus tragique de notre histoire et là il y a deux hommes, un qui s'appelle Laval que tout le monde connaît maintenant et l'autre qui s'appelle Adrien Marquet qui est même à Bordeaux qui sont deux acquis. Ils ont quitté la SFIO dans les années 30 et ils sont pour l'armistice. Pour l'armistice, pour, pour des raisons personnelles de revanche sociale sur leurs anciens amis qui ne les ont pas écoutés. Et donc on a ce huis clos de pensée dans ce Bordeaux de... qui doit être assez extraordinaire où tous les parlementaires sont là, les gouvernements et les ministères sont là, les Allemands approchent, Bordeaux est bombardé, euh, les, les routes sont pleines de réfugiés et on a ce, cette sorte de pièce antique, mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur. Il y a une pièce antique avec une souffrance, euh, mais il y a un homme, un, un, un, un trio d'hommes plutôt. Hélio, euh, connais euh, plus ou en la République, mais il est, il est faible, dans la République. Albert Lebrun est très faible intellectuellement. Et donc ces deux hommes essayent d'avoir une pensée forte républicaine. Et face à cette pensée républicaine, il y a des gens comme Étin Végan, Laval et Marquet comme une autre pensée, la pensée de l'armistice. Et c'est, ce, pour reprendre votre image, c'est ce choc entre les deux pensées qui va aboutir à la défaite d'une pensée, la pensée républicaine, la pensée qui a eu un ancrage historique dans une vision de la France, de bonheur de la France, puisque nous traduisons notre alliance avec les Anglais plus qu'une négociation avec les Allemands. Alors, nous n'avons pas négocier avec les Allemands sans l'accord des Anglais. Donc, trahissons le nom de la France. Et ces gens-là, la pensée la plus noble perd devant une pensée, je dirais, la plus, la plus médiocre. Et donc, et c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est des, des chocs de pensée à des moments portés par des hommes, plus par des hommes que par des femmes, parce qu'au moment, il y a plus les hommes qui ont fait l'histoire que les femmes. Mais, euh, c'est ça qui m'intéresse moi en tant qu'historien. C'est ce, ce choc des pensées. À des moments, certains ont une pensée et donc, ils pensent. C'est différent ça va, de penser que d'avoir une seule pensée. Voilà. Alors, je vais me tourner vers le poète. Mère euh, Pascal Rioux. Euh, là, la culture, est-ce qu'on peut parler de capital hein, qui nourrirait donc la pensée La pensée qui serait plutôt un flux, quelque part, ou pas Est-ce que ces mots-là vous vous parlent parce que, après ce que vient de dire Bruno Benoît, c'est vrai que quelqu'un comme Ivoire Herriot, homme de culture, il a nourri sa manière de regarder le présent et, et le futur. Parce qu'il avait effectivement ce recul et ce capital. Alors est-ce que c'est la culture qui nourrit les pensées, les pensées qui nourrissent la culture Oh là là c'est pas un devoir en trois heures. Hein. <rire> j'aime bien Rio. mais pas parce que nous sommes à Nyon, mais j'aime bien Rio parce que j'aime bien ce, ce, ce radical, effectivement, humain, et, et, et a priori peu clérical, mais qui est certainement un des hommes de son temps qui a la plus profonde connaissance, figurez-vous, du cardinal Bossuet. Car Herriot a écrit sur Bossuet et a écrit sur la théologie de l'histoire de Bossuet. Voilà, et, et ça, moi j'aime beaucoup euh, rencontrer des personnalités qui sont là où on ne les pensait pas. Décaler un peu le pas de côté. Qui, qui, qui sont décalés ouais. et qui viennent parler, a priori, de, ce n'est pas du tout leur place de fait. Et voilà, euh, Herriot avait, avait réfléchi sur le grand siècle, avait réfléchi sur l'articulation du théologique et du politique, et avait lu, lu Monsieur de Meaux, avait lu, lu le Cardinal, euh, euh, et, et, c et on a fait un éloge d'ailleurs. C'est très très étrange. Euh, et moi, moi j'aime ai, beaucoup ces justement ces, ces espèces de discontinuité par rapport à ce qu'on attendrait. Voilà. Euh, on n'est pas dans un, dans un chemin tout tracé, justement. Euh, et, et ça, je trouve ça très, toujours, euh, toujours fascinant parce que ce, ce choc est, est souvent extrêmement éclairant euh, et, et produit. Des, il étincelles, mais produit aussi, de, produit aussi de la lumière et, et nous fait sortir effectivement des, des sentiers tout tracés. Il produit de l'inédit, quelque part. Il produit de l'inédit, produit de, de, de l'inattendu. Alors ensuite, la, la culture en capital, euh, oui et non. vous savez, un capital, on peut s'asseoir dessus ou piller tranquillement. Euh, pas prendre de risque pour le faire fructifier. Enfin, je vais employer des métaphores boursières qui ne sont pas tout à fait ma compétence ni, ni, ni ma tasse de thé. Euh, J'aime ai, bien la, la phrase d'Alain Arendt, la patrie hein, immortelle des hommes mortels. Et ça revient ce que vous disiez, sur effectivement, la fin de la vie d'un homme, le processus biologique s'interrompt. Euh, par contre, la, la pensée qui a été la sienne... Peut continuer à féconder, peut continuer à alimenter, à vagabonder, que... à, vagabonder à fertiliser, dire, d'autres pensées. Voilà, la patrie immortelle des, des, des hommes mortels. Ça revient aussi à ce que disait Pekki, vous savez, que je, alors que je le dis avec toujours un, un moment de provocation que je le disais à mes jeunes élèves, euh, quand, quand j'enseignais avec, avec des, des jeunes, euh, que ce soit des, des jeunes cagneux ou auparavant même des, des jeunes collégiens. Euh, c'est le mot de Péguy, le journal de la veille est vieux le lendemain, Homer est perpétuellement jeune. Alors, il nous reste quelques minutes, le temps court, le temps passe. Alors, pour nos auditeurs, et pour, je dirais, même ceux qui, j'ai envie de dire, nos téléspectateurs, hein, presque, euh, le thème de la table ronde, c'est culture et pensée au XXIe siècle. Alors, vous qui êtes là, tous les trois, si vous aviez à désigner ce qui fait la culture aujourd'hui et ce, ce qui, qui fait les pensées d'aujourd'hui. Bruno Renaud, comme ça, à brûle bon pourpoint. Ce qui fait la, la culture d'aujourd'hui, c'est d'être un, un pic de la mirandole du XXIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité à lire la presse, à lire la presse, à prendre du recul sur cette lecture presse ou cette lecture de journal télévisé et qui est capable euh, de ne pas euh, être simplement nourri, pour prendre l'expression madame, de ce qu'il peut entendre ou lire mais qu'il a cette curiosité d'aller au-delà. C'est ça, ça, je crois, la porte ouverte. Ah ça, c'est le processus. Mais si vous avez à dire, voilà, la culture aujourd'hui, c'est ça. C'est la culture d'immédiat, c'est la culture de... Euh, du... C'est la culture de la curiosité. Je tombe sur un, un article, j'entends un truc à la télé, j'entends un truc à la radio, je débat, je vois un coup sur la place carré avec, avec un ami ou avec une personne que je ne connais pas. Ils, ils amorcent quelque chose qui me titille, je vais chercher, je vais chercher. C'est-à-dire, j'ai un besoin moi-même d'aller chercher. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est, il faut que, que nous ayons, je veux, les jeunes aujourd'hui, le public qui est je crois que c'est un petit peu ça, que Vincent Boubier voulait, et, et aussi quand on a discuté, c'est cet accroche, c'est-à-dire, il ne faut pas venir consommer pendant deux heures, et puis après, on, on dit au revoir. Mais se dire, tiens, il nous a dit ça, ou elle nous a dit ça, et puis on, on, on, on va aller voir un peu par nous-mêmes, on va aller chercher. Moi, c'est ce que toujours je dis à mes étudiants, si vous voulez réussir, il faut cœur. Donc, on ne tombe pas de pensée fixiste et une pensée en mouvement. Bon. Je viens, et après, j'en fais ce que j'en peux, mais je vais et essayer si d'en faire pense quelque chose. En mouvement, avoir des, aussi les capacités de savoir où je peux chercher où je peux chercher, c'est-à-dire pas simplement chercher Wikipédia hein, et me satisfaire de Wikipédia, c'est-à-dire aller dans des lieux de culture ou bibliothèque ou autre pour aller trouver ce que je n'ai pas chez moi ou ce que je ne sais pas directement. C'est ça la culture, c'est cette culture, c'est ce besoin permanent, pour reprendre votre expression, d'être nourri, d'être nourri, voilà. Et si j'ai pas faim, ben, Béatrice de est parce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Bruno Benoît. Oui, j'aime bien ce mot de curiosité. Que je... Alors, ça me rappelle une réunion de comités scientifiques, euh, vous savez, pour définir, essayer de, de définir les grandes orientations des projets européens. Il y, a des, il y a des réunions qui se font comme ça dans les comités scientifiques, et puis j'avais participé à l'une d'elles. Et à l'issue, il y avait d'autres philosophes, bon, des, des scientifiques, et puis ce qui était ressorti, c'était qu'il faudrait qu que quand on définit des, des, des projets européens, il puisse y avoir une place pour une, sorte, une forme de culture de la curiosité. Alors Je ne sais pas si on a été entendu, hein, mais c'est juste pour dire que cette réunion avait fait ressortir une mon curiosité. Alors le, le, la culture, ce serait l'esprit de curiosité plus qu'un esprit culturel quelque part. Oui, c'est ça. Gilbert alors euh, ne l'a pas dit lui-même, mais les commentateurs ont dit que finalement, ce qu'il avait essayé de faire, parce qu'il a travaillé la relation euh, entre les humains et, et, leur, et leur création, que sont les objets techniques, et, et, et il a, il a, il a dit qu'il fallait qu'on ait une culture de l'invention, ça va aussi un peu ensemble, c'est-à-dire inventer le monde de demain, ne pas s'en tenir à un, un statut de consommateur, parce qu'on est très consommateur malheureusement, on nous fournit des ordinateurs, bah, on est consommateur d'ordinateurs et de smartphones, mais non, il faut inventer un monde où il puisse s'insérer en faisant sens et en nous ne donnant pas d'aliénation, mais au contraire, un nous permettant de nous inventer, de nous inventer nous-mêmes, dans un nouveau monde, en fait. Et, et cette capacité, je pense, cette culture de l'invention, il faut absolument la garder, sans se contenter euh, d'une espèce de confort technologique euh, assez grandissant, mais ce que si on ne pense pas en même temps, que si on n'est pas nourri et que si on n'a pas cette capacité qu'on a tous en fait. Hein, de, en fait on ne peut pas s'empêcher de penser, ça aussi c'est quelque chose. Descartes il dit je pense donc je suis. Moi je le dis souvent à mes étudiants dans l'autre sens. Essayez d'arrêter de penser. On n'y arrive pas en fait. Donc du coup c'est ça, c'est saisissons cette faculté qu'on ne peut pas arrêter pour en faire une culture de l'invention. En étant curieux. Ah Parce que oui, je suis sûr que vous n'avez pas arrêté de penser en écoutant <rire> euh, nos autres invités. Alors, c'est -ce vous qui allez avoir le dernier mot. Oula. Ah, donc, là encore, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec cette idée d'esprit de, curieux, plus que d'esprit culturel ou pas Oui, oui, oui, je l'entends bien, je, mais je vais, je vais revenir euh, à la Grèce. Euh, la, la philosophie est fille de l'étonnement. Euh, disait un monsieur qui s'appelle Aristote, euh, je crois que, que l'appétit culturel, c'est cette capacité d'étonnement, d'abord, de dire tiens, je n'avais pas pensé à... Voilà. La, la, la pensée, je crois que c'est souvent ça, c'est être capable de s'étonner soi-même de ce que l'on vient à penser et qu'on n'avait pas prémédité autrement dit, c'est pas du prémédité justement. Euh, et, et dans l'étonnement, je crois qu'il y, y a deux dimensions. Il peut y avoir une, une dimension euh, d'effroi. Oui. On, oui. on, on On est saisi, on recule, on est, on est figé. Oui. On est presque surpris. Plus oui. on, est, on est surpris, mais, mais c'est ce qui se passe euh, avec le personnage de Gloucester dans Le Roi Lire, que, que je travaillerai. C'est ce qui se passe avec le cœur qui, qui découvre que ce monsieur aveugle, en fait, c'est dit donc c'est un parricide, c'est un incestueux, etc. Il y a un saisissement. Et il y a un deuxième cas euh, qui, qui est donné et qui est passé de l'étonnement à l'émerveillement. Euh, et ça, c'est peut-être le propre de l'œuvre d'art, parce que c'est l'expérience de la beauté. Euh, et, et dans l'émerveillement, il y a une capacité à, à découvrir que ce que je n'avais pas pensé, je, je pourrais reprendre une, une, une image évangélique, et eh bien, euh, m'est rendu justement au, au centuple. Puis, écoutez, Pascal Brilly, moi je crois, crois qu'on va rester là, sur cette capacité d'étonnement. Alors je suis persuadé. Bruno Benoît, Béatrice Monterra, Pascal Brioux, que euh, vous avez déjà engendré une soif d'étonnement dans ce que vous venez de dire. Alors, eh bien, pour terminer, et avant de repasser la parole à Vincent, je voudrais vous remercier parce que bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette table ronde. Ah, ce qui est quand même le minimum, mais ce qui est important. Merci encore. Euh, très ouvert, hein. <rire> Merci ronde Merci. Merci beaucoup. Euh... Bruno dans vos derniers propos ça résonnait bien avec que ce que j'ai écrit dans l'éditorial qui est une phrase que François Boursier qui était à la table ronde précédente aime beaucoup, qui est une phrase de Maurice Béjar à l'un de ses danseurs « Lis le journal, tu danseras mieux <rire> » Il la cite très régulièrement et, et il est sans doute content qu'elle qu soit apparue dans l'éditorial de, de ce livret Voilà euh, nous allons arriver à des pensées plus terre à terre après cette élévation que vous nous avez permis et je vous en remercie beaucoup euh, merci. merci Gérald j'ai et... été porté par les invités hein. oui, oui, oui. et inspiré bon. Ça, est... voilà euh, Léla va nous donc je vais peut-être vous libérer si vous le souhaitez on a encore un petit quart d'heure donc, on va vous donner quelques informations pratiques. À vous, Léla. Voilà, bonjour, je suis Léla Kouroujou. Euh, je reviens sur les informations des inscriptions. Et peut-être je faut commencer par la nouveauté de cette année c'est les portiques. Et les portiques, c'est-à-dire un accès limité. Euh, pour accéder à la fac, il faut avoir une cape. Et cette cape nous oblige à vous demander une photo qu'on puisse euh, dirait, établir cette carte et euh, accéder à la fac et en même temps au cours. Pour les inscriptions auprès du secrétariat, c'est dans le livret, mais je le répète, les inscriptions auront lieu du lundi 6 septembre au vendredi 1er septembre, tous les après-midi de 14h30 jusqu'à 17h30, bien sûr c'est le bureau de l'UNIVA, et aussi, je répète, n'oubliez pas d'apporter avec vous une photo pour euh, finaliser la carte. Pour les inscriptions par correspondance, euh, dès la réception du livret, vous pouvez remplir la fiche d'inscription, ajouter le chèque, l'enveloppe d'un prix et une photo et nous les envoyer. Et je vous invite à bien calculer la réduction. N'oubliez pas la réduction, après de plusieurs inscriptions à plusieurs cours, vous aurez la réduction. Pour les inscriptions en ligne, ça va commencer le lundi 5 juillet. Aussi, je vous invite à préparer la photo en avance. Elle est obligatoire, sinon, vous ne pourrez pas finaliser votre inscription. Aussi, pour une information, les cours débuteront le 11 octobre et les ateliers à partir de 8 novembre. Si vous avez des questions ou vous hésitez sur quelque chose, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Nos coordonnées sont mentionnées au dos du livret. Voilà, on vous attend Merci Léa. Donc voilà, c'est donc vrai qu'on est dans un, dans un format où il n'y a pas de possibilité d'interaction avec vous, donc c'est un peu particulier, mais voilà, donc euh, c'est comme ça. Euh, juste pour terminer, je vous invite à aller voir euh, les vidéos de des différents intervenants, ils présentent leurs cours, ça vous, ça vous donne une idée de la façon dont ils vont traiter les questions. Euh, si on avait eu plus de temps, vous aurez présenté l'intervention de, de, de M. Calzettony sur le cinéma, mais beaucoup d'entre vous le, le connaissent, de Nathalie Amorose qui va nous parler de la Géorgie, de, de Bruno Tévenon, là aussi, beaucoup d'entre vous le suivent depuis longtemps, et voilà cette année nous faire euh, deux cours, l'un sur des gens de Lyon, moins connus que ceux qu'il a pu déjà traiter, et puis sur les lieux culturels à Lyon, et puis j'en passe, euh, bien sûr Walid Aboud euh, nous fera aussi une intervention, un cours voilà, vous avez l'ensemble dans le livret, si vous ne l'avez pas reçu, il va vous arriver s'il ne vous arrive pas, réclamez-le euh, mais de toute façon tout est en ligne sur notre site voilà, je voudrais terminer en vous rappelant que jeudi après-midi, euh, il y aura une conférence exceptionnelle de François Boursier, à laquelle vous êtes tous invités, quels que soient vos, vos, les cours auxquels vous avez été inscrits. Ce sera sur le sujet de sa thèse, qui est la, la sauvegarde de l'enfance sous le régime de Vichy. C'est un sujet un petit peu particulier, mais euh, le brio de de François Balrand passionnant, j'en suis absolument convaincu. Et puis, je voudrais aussi vous rappeler que le 8 octobre prochain, c'est aussi marqué dans le livret, nous aurons la chance d'accueillir pour un récital Malika Bellaribi. Malika Bellaribi, que certains ont appelé la diva des quartiers. C'est une femme assez extraordinaire, née dans un bidonville à Nanterre et qui... Euh, avec beaucoup d'acharnement et de ténacité grâce à un événement euh, tout à fait malheureux de sa vie qui a été d'être renversé par un camion à l'âge de 6 ans si ma mémoire est bonne est devenue euh, cantatrice euh, grâce euh, aux soins que lui ont prodigués des, des religieuses euh, dans les maisons de soins dans lesquelles elle a passé une partie de sa jeunesse donc Malika le 8 octobre à 20h euh, 8 octobre à 20h euh, à la Cato sur le campus Saint-Paul. Euh, L'objectif de ce récital, c'est de vous la faire connaître. Je sais pas, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les Sandales Blanches, qui a fait l'objet d'un film, euh, d'un téléfilm qui est passé en janvier, je crois. Euh, les Sandales Blanches, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est assez, assez chouette. Et puis, euh, c'est aussi pour l'aider, hein, l'objectif de, de ce récital, c'est aussi de l'aider à euh, financer ces activités pour euh, les femmes des quartiers. Euh, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est principalement des femmes qui chantent avec elles et à qui, grâce au chant, elles euh, permettent euh, une certaine euh, émancipation, on va dire éducation. Éducation au sens où éduquer, c'est sortir. Voilà, alors il y avait une question sur notre, sur notre, notre conversation qui était pas d'inscription avant le 6 septembre. Si, il y a la possibilité de s'inscrire avant le 6 septembre euh, en ligne. Hein, notre site internet euh, est opérationnel euh, et vous permet de vous inscrire en ligne ou par courrier. Hein. Par contre, euh, nous ne pourrons pas vous recevoir pour des raisons que vous... Vous comprenez, je pense, euh, pour l'incertitude qui est de la nôtre sur nos campus euh, à cette date, mais par courrier, euh, aucun problème, on en reçoit déjà d'ailleurs. Hein, il y a des gens qui ont été très rapides et nous avons déjà reçu des inscriptions à peine le livret arrivé. Alors c'est vrai qu'il euh, est connu à l'Univac qu'il y a des cours qui se remplissent très très vite. J'espère que nous n'aurons pas de, de quotas euh, comme nous avons eu cette année. Euh, nous avons, vous avez vu, élargi, par exemple, au cours de François Bourcier pour ne citer que lui, euh, nous avons deux occurrences en présentiel plus une occurrence en, en ligne. Hein, donc, euh, voilà, nous avons euh, réagi à, à, cette, à, votre, à vos demandes, mais euh, il y a aussi des visites qui, qui attirent beaucoup de monde et qui sont tout à fait intéressantes et sur lesquelles... Euh, il ne faut pas trop traîner si vous voulez avoir une place puisque les effectifs sont limités. Voilà, alors le lien d'inscription en ligne euh, n'est pas encore disponible et sera en ligne début juillet, si je, je comprends bien. Donc euh, voilà, on vous demande un petit peu de patience, euh, malheureusement, mais d'ici là, inscrivez-vous par correspondance et envoyez nous votre bulletin d'inscription. Controverse, donc je n'ai pas sur cette liste d'inscription, je l'ai dit au début. Non, donc, si vous voulez vous inscrire à Controverse, qui est donc euh, proposé par Bruno Benoît, comme vous avez pu le constater, euh, soit dans le livret, soit par la table ronde d'aujourd'hui, eh bien, euh, ça, sera, euh, ça sera possible, mais euh, vous ne pourrez pas cocher sur ce livret, bien sûr, il faudra, euh, sur cette fiche. Le coût est de 95 euros, comme un cours euh, normal. Voilà, bien que vous ayez deux points de vue pour le prix d'un, hein. vous voyez, c'est un, une opération voici. Oui. Voilà, mais pour tous les détails, je pense que Léla vous, vous donnera tout ça. Cette période nous a nous a fait apprendre beaucoup de choses. En tout cas, elle nous a aussi montré votre euh, votre fidélité, votre euh, votre engagement à nos côtés. J'ai le des... Quelques-uns d'entre vous qui ont réagi sur la façon dont j'avais écrit mon dernier mail en utilisant une écriture qui manifestement n'était pas adaptée. Donc j'ai pris bonne note, soyez rassurés, je ne, je ne le ferai plus, euh, j'apprends euh, avec vous. Donc merci de, de m'apprendre, merci de, de nous faire grandir. C'est aussi pour ça qu'on on a du plaisir à faire ce métier, c'est parce que vous nous faites grandir comme nos étudiants nous font grandir. Donc un grand merci à vous, merci pour votre fidélité, un très bel été et puis au, au plaisir de vous retrouver en chair et en os à la rentrée prochaine.